Et salut les Astréens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour la clôture du concours qui avait eu euh, dimanche après-midi, donc voilà, tout simplement, je ne donnerai pas la réponse parce que je vous prévois un truc euh, assez gros, on va dire, pour le week-end du 31 mai, voilà, tout simplement, un petit week-end comme ça, tranquille, où euh, je, je reviendrai pour, pour voir mon psy, mais je reviendrai le vendredi soir, je ferai sûrement un live le samedi après-midi et voilà. Donc voilà, je ferai un live avec euh, donc des ouvertures. Mais je pense à vous, ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Je vais essayer de retravailler ma manière de faire. Parce qu'apparemment, ça ne plaît pas. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux.